Salut, moi c'est Ben. Il y a un an je galérais et j'arrivais pas à trouver de travail. Et puis un jour, un ami m'a parlé de Lépide. Lépide, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi.